Moi, c'est Sophie Martineau et du coup, j'ai suivi deux formations donc, au niveau des CMA, un BPGEPS animation culturelle et un DEGEPS animation sociale. Mon métier, du coup, maintenant, je suis référente euh, sur le secteur adulte-famille d'un centre social. Donc, du coup, ça consiste euh, à faire des, euh, des ateliers hein. donc, pour les familles. On les reçoit aussi donc, sur tout ce qui est mission euh, levée de frein. Hein. Et puis après, on s'occupe de tout ce qui est événement voilà, avec les adultes et les familles. Hein. En fait de base je suis artiste auteur puisque je suis illustratrice donc j'ai un master, euh, master d'illustration et donc suite à ça j'ai fait pas mal d'ateliers avec du public, avec différents types de public. et je voulais me reprofessionnaliser euh, dans les métiers du social et de l'animation donc euh, d'où mon entrée en formation au CMEA. Alors, donc en fait, euh, la formation DEGEPS, je l'ai choisie juste après moi la fin de mon BPGEPS. Euh, donc pourquoi au CMA C'est parce que j'étais déjà au CMA et donc du coup, ça a été sur la continuité de mon parcours. Hein. Alors moi, ce que je préférais donc au niveau de la formation euh, sur le DEGEPS, c'était cette possibilité de pouvoir être à la fois en formation et donc de revenir sur... Euh, sur notre parcours euh, professionnel et à la fois donc sur le terrain, donc de pouvoir en fait faire cette balance des deux. Enfin ça a été de pouvoir justement, moi, faire, euh, avoir du recul hein, sur, mes, sur mes actions. C'est-à-dire qu'avant, euh, je faisais des ateliers avec des groupes, euh, et puis je changeais de groupe, je refaisais des ateliers. Là, Le fait d'être avec un groupe en continu, et donc euh, d'être maintenant depuis un peu plus d'un an en poste, ça m'a permis de pouvoir prendre du recul, en fait. Hein. Et c'est en ça que moi, la formation, c'est ma bah, beaucoup aidée. Hein. C'est de tenter l'expérience, hein, voilà. De toute façon, ça peut être euh, qu'un bonus pour la suite, hein.